Voilà je me présente Ilies, donc euh, je me suis lancé dans l'aventure de la grève de barbe sans trop savoir au départ. Et, euh, je suis arrivé donc sur Istanbul donc, euh, à l'aéroport tout seul. J'ai pris un bien sur un coup de tête après avoir fait une demande de devis pour une grève de barbe. J'étais quasi un berbe. Euh, une fois arrivé donc, euh, bah, sur place, il euh, y a un chauffeur privé et un, un traducteur qui, qui viennent s'occuper de vous. Euh, le traducteur euh, c'est au top, même durant l'opération il vous assiste. Euh, une fois arrivé donc, sur place à l'hôtel, il vous laisse à peu près une nuit pour, euh, bah, pour vous préparer au lendemain durant l'opération. On vient vous chercher en début de matinée. Pour ce qui est de l'hôtel, rien à dire, c'est un 5 étoiles, vraiment top. Une fois sur place, donc, euh, dans les bureaux où, on est, où je suis même ici là, donc on vous fait la ligne, donc la ligne naturelle. Ce qui est là en fait, sur le côté, il vous la dessine. C'est euh, à vous dire selon, selon euh, dire vos besoins. Une fois donc, la ligne dessinée, on vous emmène à la clinique, là où on procède donc à la, à la greffe. Donc, on vous prend euh, dans la zone donneuse à l'arrière du crâne. Ça se fait super délicatement. Franchement, l'opération est quasi indolore. Le traducteur est à vos côtés durant l'opération. Franchement, pour une opération qui est lourde à la base, franchement, les résultats sont là rapidement. On avait parlé d'un an, minimum 8 à 12 mois. J'ai fait l'opération le 1er mars. Alors, on est aujourd'hui le 10 juillet. Voilà voilà les résultats. Pour quelqu'un qui était imberbe, il n'y a rien à dire. Pour le staff, c'est 5 étoiles, clairement. Que ce soit avant, pendant ou après, ils vont répondre, mais ils sont là présents, quelles que soient les questions. Franchement, j'ai eu des mauvais retours euh, de certaines euh, cliniques sur Istanbul. Mais là, clairement, là, c'est le top du top. Les résultats parlent d'eux-mêmes, clairement. Donc voilà, pour ceux qui ont encore des doutes, euh, faites votre demande, envoyez les photos et euh, franchement, lancez-vous. Lancez-vous parce que vous pouvez passer de un berbe, voilà, à, bah ça. Trop de poils et obligé de, de vous raser, de, de découvrir ce que c'est les problèmes d'avoir une, une barbe fournie.